Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrons à la carrière pour pouvoir ou une nouvelle émission. Tout le en forme, nous pensons. Ben écoutez, euh, ça va mal pour Michel Martelly. Ça fait trois calottes. Troisième calotte, Marassa pour Michel Martelly. Annulation, prestation. Michel Martelly dans The Perfect Place, Bogton, dans pays États-Unis. Hum, T'es chargé, papa. Propriétaire de Perfect Place Hall. Fred Fontaine a annoncé annulation, prestation, chanteur haïtien Michel Martelly dans dans Massachusetts. C'était une prestation qui était prévue, faite dans la date 2 juillet 2022. Responsable à pas de détail sous raison, décision sila. toutefois, il invités invité américain d'origine haïtienne pou pour capable voter pour lui dans le mois novembre prochain. Vous comprenez là si on pas de détail, ça veut dire, gagne un de trois Grenadiers si là qui était carré pour al coincer parce que a eu une opération coincer Matelli qui lancé. Ça veut dire tout côté Michel Martelly passé, il a un en de d'elle. Donc Michel Martelly c'est quelqu'un qui peut donner une performance en live sur les réseaux ou bien dans salon la Kayli. Son bail comme ça oui, candidat pour poste représentant Bokton non, en Massachusetts, Fred Fontaine lui a annoncé annulation prestation ancien président haïtien Michel Martelly, alias Suite Mickey, Responsable de Perfect Place, n'a a communiqué qu'il n'y a pas de détails sous cause qui entourait annulation de si la qui était prévue dans le club. Lui. Par ailleurs, en marge annonce SILA il m'a à américain d'origine haïtienne pour capable aller, le voter dans mois novembre qu'a venir là pour choisir comme candidat pour poste représentant d'un district sila. N'a rappelé que magistrat Sarcel lui-même sous demande communauté haïtienne dans le pays la France, a empêché Michel Martelly alias Suite Miki pour capable performer dans communi Problème pour Michel Martelly. Depuis quelques jours, je suspecte c'est comme si il clou qui pendait sous la tête Michel Martelly. Tout côté qui est passé, nous non, nous pas besoin de Michel Martelly. Même si des conseils de nègres, on conseils de journalistes qui ont fait des émissions pour dire que, oh, les Michel Martelly étaient Simone, les Michel Martelly étaient qu'on a, qu a mis des jupes sous lui. C'est dans le même pays, ça, où qu'on a performé. qu'on a performé dans le pays États-Unis. Il qu'on a performé dans le pays de la France. Tout le monde qu'on a battu bravo pour Michel Martelly, ça qui venait très dégoûté. Mais écoutez, à cette époque, Michel Martelly était suite Mickey. Il était T-Simon, l'hypothèque président. Donc tout le monde pensait que, après il était fin président, eh bien, il a changé de Il a pris de on en l'autre gens. Mais, il est fin président, d'après un peu le monde li pa retire costume suis Mickey en sous-lit li pa retire costume ti Simon est-ce que nous comprenons? donc bon c'est que ça c'est une sorte de gymnastique pour bon monde je ne jodi la. ou on ou dit que eh bien les Michel Martel était qu'on a descendre pantalon sous lit les ça tout le monde dès qu'on a bravo je ne jodi la, c'est une sorte d'hypocrisie oui d'accord avou journaliste ça qui peut-être entrer dans logique ça mais faut comprendre tout l'hypothèque président peuple a té il mateli yo bali mateli mateli vinn président et puis je na à la, c'est même moun sa yo di yo pavlil. Bon, ça c'est à fait ki gade yo moi pa connais même sous dé voter mateli parce que moi même ba j'aime voté personne OK hier moi était gon débat parce que me font di parler de Aristide en pile nèg té commencer à lever plume sous yo là comme quoi moun pas de parler de Aristide non nous sommes en démocratie tout le monde qui de tout le monde si on est au fond bagaille qui passe yo parler de lui Michel Martelly a causé du tort au pays yo parler de Michel Martelly si Aristide font bagaille qui mal tout il a parlé de, de, de Aristide même si vous venir avec yo émission un peu plus tard sous exigence de Aristide fait pour ta capable de accepter poste président transition mais si c'est vrai si exigence ça yo accepter et que Aristide David président vrai gon pas yo le oui Gon mais. Bref. Bon. Gang village a gen drone. Yo gen caméra surveillance. D'après. Matin aîné. Président Association nationale greffier haïtien yo. Sa yo anaglan li déclaré. Mercredi 15 juin, an, an matin. Gang village de Dieu yo. Bien équipé. Yo plus bien équipé que l'État. Yo gen drone. à caméra surveillance. greffier a même tout fait quoi? Asso palais de justice vendredi passé c'était un bagage bien monté depuis président d'assaut palais de justice dans date vendredi 10 juin passé par beaucoup bon de gang armé et bien espace ça contrôlé par citoyen sayo, individu sa bande de racaille sa yo d'après révélation président association greffier haïtien yo martin aîné bandit village de dieu yo gagné caméra surveillance qui permet de contrôler toute le bicentenaire. Il a un contrôle bicentenaire ak palais de justice avant l'assaut d'après griffier. loin, il dit qu'il regrette. Cinq jours après, local palais de justice toujours contrôlé par sa yo. Dans ce sens il a invité les autorités policières pour mener opération dans le bicentenaire une manière pour déloger gang yo. Le Capitaine de la lab dit, eh bien, vous voyez, nous allons mourir, frère. que fondation j'éclairé t'a rendu un rapport sur bilan prise en otage par la justice, par beaucoup gang yo. Bilan qui fait état, yon blessé par balle, sept véhicules et puis tout matériel, bureau NEXAO saisi. Donc, montez ça non? émission hier-là. Donc, monsieur, toujours gagne contrôle en bas. Tête charge, oui, là. Tête charge. En passant, on me dit que 600 cailles qui inondaient. 3000 familles affectées ces bilans qui présenté par euh, DGPC dans Go Naive, après un pile qui la pli qui t'a euh, dans la ville Silla mercredi. Les autorités locales ont demandé aide pour être capable de kit kits alimentaires hygiéniques pour être capable euh, aider les sinistrés. Nous avons tout à l'heure dans une émission spéciale sous dossier Silla. Il y deux blessés. Ces bilan attaque qui est enregistré jeudi 16 juin 2022. An, non, autorité portuaire nationale, APN. Les gens qui Kimuria, c'est un agent sécurité qui les... est Sneijak. Un peu de monde détachement avec une compagnie privée caribéenne port service CPS, qui loge dans le local APN. Blessé après pris ses dans l'hôpital dans la capitale. Attaque ça, il commet par des bandits armés qui contrôlent les zones. Pourquoi il est là Pourquoi il y a réaction Il faut dire que, lorsqu'il dit ça, eh bien, un peu de monde capable de penser que... C'est Neg izoyo mais d'après dernière information qui rive chez nous, et bien c'est à l'autre groupe yo parler de nèg T junior Allié g9 tête chargé là nèg dit et bien yo vle prend tout bon vrai contrôle apn ça veut dire mettre en bas nèg armé yo bagay yo grave oui grave dans pays d'haïti parce que chaque jour levé c'est mauvais information à tande et faut on dit que déjà a.. Pour te bourrer, qui fait là, entre Nek Tiboyo, avec euh, Nek Matissan yo, Nek yo a trop Depuis hier soir, Fon dit que, euh, bagay yo red, red, red. Mais Fon dit tout, dans le premier round les bataille là, Tiboya en pile mort. Bataille entre Grand Ravine avec Nek Tiboya, Bataille avec Village avec Nek Tiboya, te déjà une vingtaine de morts. Mais, je ne je dis à la, Nek yo neuf, Nek yo encore. Un peu plus tard, on a venu avec plus de détails pour nous dans la bataille ici-là. Et puis, euh, pendant que Genevieve a refoulé Gabo dans la zone pleine nan, eh bien, hier soir, il a fait une tentative pour pote bouer sous Béléco. Tête hum, charge. Gabo semblait être goumé sous deux terrains. il était dans pièce 6, il a refoulé les lits, et eh bien, et eh bien, là, il pote bouer sous Béléco. Entre-temps, il dit que que qu'il y a eu une grosse discussion, une grosse inquiétude. Anti Junior la salina Mikanor Waf, Jérémy. T'assemblé yo chaque là, tatoué yon un soldat pour l'autre. Je mets ça au conditionnel et puis yo n'a menacé l'autre. Eh bien nous là, n'a plus rien. l'été branché, branchés, n'a cherché pour ne pas plus de détails pour eux. Hier dans la bataille qui a gagné entre G9 avec Nek gp yon en plein nan gagné un soldat. monsieur Pour un ballon pied, soldat G9. Il s'est rentré dans base il s'est fait deux grilles. Après ça, il retourne dans la bataille. Et puis, M. fait progression sur Neg Pepio Ça veut dire, la bataille Kounya c'est une bataille stratégique, bataille bataille malveillante. Mais écoutez, il y a eu, la guerre, une, une, Mais, écoute, euh, euh, une Mais, ça en pile. Mais celle-là, ça me connaît où elle va tomber à bord. Écoutez, mettre gain le si fait sous, pas grand rien qui ne faut pas tomber. Toujours dans quatre bataille, ça, il dire que Neg GPPO Pepio même il a fait balle, il a dit à pas avancé. Nek G9 pas reculé, parce que yo gon, pour pou y a plage la, yon a joue maman l'autre et puis l'autre la répond. Nek G9 même dit, boakale nan dadao. Pour moun ki tap gat bataille, ça c'était un plaisir à la fin, M. G9 yo avance vre, sou nek GP yo. Pendant, nek GP yo a tiré ak nek ki nan va, G9 yo, eh bien dit que, M. Taï son yo même, tout m'en Neg Jeppe yo pa de. Ça veut dire j'ai pas capable avancer trop. Non pas en mesure pour nous si nous sommes qui Mais de toute manière, la bataille là était vraiment belle. Et puis pour ça qui passe dans ABN, son question de 10 000 US. Information a tombé. Moi je mets ça au conditionnel. Nèg yo temande, eh bien qui fait tout l'orbeille ça. Comme la papa et puis s'entendez à la. Nèg yo pote en go bout de bête. C'est un bon qui te nous avec euh, tout ça qui a fait la une de l'actualité. Quelques réactions et commentaires sur sa capacité passé dans le pays. On a tourné pour une boucle. dans quatre conférences pour la presse, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, montrer le confiance qui gain pour organisation différents examens qui prévoit organiser sautivin so pour le 24 juin qui venir là parmi eux examens les année fondamentale là avec l'école nationale institutaire tout disposition qui est en prenant en cadre de réalisation et de côté côté en environ 200 390 candidats dans la classe 9e année fondamentale qui ont participé dans tout le département pays d'Haïti, d'après Menuel Jeune. Nous avons commencé avec la 9e année fondamentale, qui a commencé du 20 et qui a fini 22 juin 2022. Nous avons 103 d'éducation familiale CEF qui a commencé du 20 et qui a fini le 24 juin 2022. Et enfin, nous avons gagné EMI, École normale d'instituteurs, qui a commencé le 20 et qui a fini le 24 juin juin 2022. Coordonnateur unité bureau informatique bureau national examen l'état yo. Beaucoup de paroles font qu'on a une fiche candidat pour première partie examen l'état yo déjà distribuée dans toutes les directions départementales yo. Majorité candidats qui prennent participer à l'examen de 9e ça c'est filles d'après Gérald Belizère qui battent bravo la contentement dès plus de filles qui intéressent à fondamental fondamentale là. Nous assurons nous tout au niveau et BUNEX, Bureau national des examens d'État. Que toute liste de a acheminée dans le centre. C'est-à-dire que dans chaque centre, nous avons une nous nous liste de présence pour, pour les candidat qui côté le composer dans qui salle que le composer. Donc, et toute monde est fin prêt pour BUNEX, pour l'examen, 9 année manière bien déroulé. L'autre chose que nous avons, n'a avons prêté attention au niveau de la 9e année année ça nous remarquer que plus fort candidat qui dans la 9e année c'est Fem e, se, fi yo yo yo. donc avec un pourcentage qui allait jusqu'à 52.75% filles directeur enseignement fondamental l'a fait un texte examé yo bien préparé dans l'idée pour faciliter candidat yo composer sans difficulté d'après Kendi Nicolas qui soulignait fait examé yo absibi des corrections années là. Troisième inquiétude poursuivre c'est en réalité permettre parce que texte examé année ça il pas trop au niveau, sinon ne pas passer, il pas trop bas niveau tout mais son examen moins pendant responsable dans le ministère, yo, dat yo, sou tout rapple, par a annoncé la réalisation de l'examen de l'économie sur tout le territoire du pays d'Haïti. Il a rappelé qu'il y côtés de l'école pour arriver à fonctionner à cause de problèmes d'insécurité, parmi les Air, Grand Ravine, Village de Dieu et Bouquet, qui sont contrôlés par des puissants chefs de, puissant chef de gang. Jodi, nous tous connaissons le ministère a posé un peu de problèmes dans la question locale. à là, si montrés là besoin d'éducation nationale, faut faut balancer un paquet d'État pour dire qui s'agit de besoin que vous pouvez de l'autre côté. Plus de 18 locales et toutes locales ça c'est carburant. Chaque jour moi j'ai mis des cap dépenser car bouler la génératrice gagne deux trois génératrices et ministère a fait passer au mois là par gain fonctionnement parce que pas gain par gain gaz pour alimenter. Si monsieur Capucine créé là comme ministère, il va gainer, il va faire une soit il légalise au Benin où vous capable ils vous étudiez, vous ils perdent un pile avantage. Nous avons un protocole d'accord, nous avec le ministère, juillet 2019. Côté dans le protocole, il était clair, que le ministère a pris engagement avec les ressources humaines et les directions administratives ministère, et les syndicats pour travailler sur quelques dossiers. Les gens qui ne peuvent pas nommer, les gens qui ont un problème régularisé, dans ont un système avec alignement. Jusqu'à côté de parlé là, ça ne va jamais être fait, parce y a des gens qui en dans ministère qui est anti-syndicat, qui n'a pas de la une volonté pour travailler ça au fait. C'est ça qui fait. Jodi, avant de parler avec vous, je vous avez présenté ça, vous avez conseil des dossiers, vous avez un syndicat. Depuis 16 octobre 2012, on lettre aidé à amener comme dit dans l'école nationale, la plateau central, jusqu'à aujourd'hui, que je vous dise que je Et en pile fois, alors après PTBA et SAO, responsable d'un ministère a dit c'est menti, avez un pas de monde ça, encore pour mettre toutes les choses. Donc on n'a pas 4 cas comme ça. Et ça qui est grave. Guense des monde miser a choisi e pour nous même c'est révoqué on pas payé. Nous gon licencié des employés là dans ministère qui travaille chaque jour. Chaque jour vient travailler, yo pas amène check yo, par le ministère avoy non dans finance, yo dit c'est pas erreur, yo couper check moun ça. Gae monde qui gae 20 chèque, gae 22 chèque pour chaque fait ça. Gonse des monde les à la ressources humaines, yo dit pas amène toucher. Vous proposez de prendre des pour y Ça veut dire que là depuis l'année 2021. Depuis l'année 2021, debi, 2021 bon moute, Janvier 2021, direction écrit pour jusqu'à aujourd'hui, vous avez dit, vous avez dit, vous avez vous avez vous avez vous vous je ne sais pas si je suis un petit peu au niveau l'école. Jusqu'à ça que je passe dans l'année, je ne sais pas si je suis un peu intégré. Là, je pense qu'il questionner le travail réussi que je fais dans ministère. Parce qu'il n'y a pa rien qui peut On s'est aidé des contractuels. Il y a au nombre de 71 personnes. Nou nous connaissons tous les présents, nous allons nous faire dans ministère, ministère. Conférence nous fait. contractuel nous renombrent. Finalement, contractuel ministère récite nos besoins. Nous avons 71 personnes qui prime a été baillée pour une a mille mounza au nomé déjà ça qui est passé deux la année depuis mounza au nomé jusqu'à côté on va parler de ministère mise des finances refuser payer mounza sous prétexte l'âge dépassé il y a qui passé cinquante ans pour une mise des finances parce que et question l'âge pas est-ce qu'aucun côté a dit mais l'âge pour qui pour payer pendant ce temps il y a des mounkis dans ces semaines qui est marié n'a pas qui est passé 71 onze l'année qui touchait il y a des gens dans le ministère qui sont chefs de nan ki chef service, qui dirigent le ministère. Maman est entrée dans le ministère, il y a 61 ans. Pendant ce temps, il y a des gens qui vous défendent. Je pense que la liste a tombé dans nous. Et maintenant, la presse a si, demandé si la presse de nous accompagner et de nous dans à dénoncer cette question. La plateforme a fait des constats sur comportement ministre là et n'a acte que la pose. Le premier constat que plateforme a fait. Depuis le ministre retourne retourné l'entête du ministère 26 novembre 2021, il retourne avec question 12 mesures qu'il a en 2014 accompagné d'un slogan l'école pas Et bien, De 2021 à 2014, ça fait 7 ans. Et bien pendant 7 ans c'est comme si pas de chambre. Il était ministre. Le ministère n'a pas a fonctionné. Parce que le ministre n'a pas inscrit n'a aucune logique de continuité de l'État, mais plutôt dans une logique de continuité personnelle. Deuxième constat, que plateforme n'en fait Le a une volonté, c'est vrai, mais le ministre, la, la décision-là, prend le patron des personnes. Il prend décision sur coup de tête. jean -Li Del deal et après, la décision de la public la réunion syndicalo comme timouki pour une correr décision sa yo qu'elle déjà fait une prend qui la question question dialogue comme troisième constat nislan invité syndicat c'est vrai pour montrer que li, montre li ouvert au dialogue mais dialogue sa comme finalité pour faire photo mettre sur facebook pour bailler impression que l'a fait O bon travail, en réalité, nous-mêmes, nous, nous parlons de résultat concret. Et ça fait, en plus le professeur dit, le ministre c'est un ministre Facebook. A, quatrième constat, avec ministre Maniga, c'est une question de unique. C'est uniforme unique, livre unique, baccalauréat unique, cahier de charge unique. Et tout unique, ça a eu. Maintenant, nous en ligne droite, on en question de ma Et le cinquième constat que la plateforme n'a fait, c'est que le ministre Simaniga pendant sept mois, le ministre n'a pas eu d'adresse, le ministre n'a pas eu bureau pour distribuer et déposer un document qui côté le bureau du ministre. Et c'est sous le bas de ça nous dit que le ministre nous prend un mail pour le résaisir. Parce que le ministre n'a pas compris que que réussite absolument parce qu'elle est fait si à l'école de la Saline avec des photo sur Facebook pour avoir l'impression qu'il a c'est ça qui a pris réussite alors que les mesures qu'il a pris, c'est des mesures qui ont fait des gars en dans le système non? qui permettent de nous avancer Oui, et le dernière... ministre prend deux dernières mesures et le dernier moment c'est des mesures et qui sont capables en même temps de reconstruire le système, ou bien de récupérer le système. Mais c'est des mesures aussi qui sont et enfoncer le système plus, ou bien de l'école l'école, ou bien reconstruire l'école. Et est, mesures, ministre ministres prennent de manière active. Donc, bien prennent des comme ça, il prend mesures. Prennent, par exemple et livre unique. Le ministre dit yon le la première et deuxième année fondamentale seulement a 5 livres. Donc, c'est une bonne mesure parce que le ministre de -Moun, la première année a 11, 12 livres. C'est un bagage qui est bon si le ministre a, fait, a fait un seul livre qui, qui y a quand même parlé la sac, s'il vous plaît. Donc, mais, Jean ministre fait là première pas de bons résultats. Donc, pour t'apporter de bons résultats, yon mesure c'est mesure qui mende en pile consultation. Donc, faut que t'a une sensibilisation. Faut que maison d'édition, faut parce que maison d'édition, déjà yon temps yon lire un livres et yon livre, et, et, et, et, yon, yon pour l'année prochaine. Faut que parents yon t'a parce que parents nous, nous, nous connaissons en Haïti comment lié, si grand frère dans la deuxième année fondamentale moi bon même je rentrer dans première année fondamental livre grand frère notre service se c'est avec l'homme service donc tout ça faut que parents il faut que vous fait et eh, sensibiliser il faut que as rencontré parents sur sur sous sou, sou point ça faut que vous rencontré tout et eh, et eh, partenaire technique le partenaire technique qui est syndicats. c'est les donc syndicato je de la société quelle que soit décision ministre prend pour ou bien contre et eh, eh, eh, eh, système c'est après les 10 c'est mais qui mesure tes temps et faut que t'as ouais tout avec partenaires financiers et sous question ça donc nous dit Anessa position nous n'en fauté nous dit Anessa livre uniquement pas capacité pour qu'il ça pas pour pas passer parce que et son bagage qui peut prendre faut, qu il faut prendre temps. Faut qu'il prenne temps pour élaborer, il faut, faut qu'il consulte gens pour élaboration. Le fin élaboré, il faut qu'il valide les vues pour, et puis pour entrer en application. Peut-être deux ans après, libre à qu'à en application. Il pas obligé ces ces ministres et, et, et Maniga qui mettait en application. L'autre ministre Capvini si capable de mettre en application aussi. Donc nous dit mesure ça même après deux ans. Pour le temps vraiment effectif, il faut que les et la entrer en application, il faut que l'État ait tout toutes monde personnes Oui, ça a été toujours le cas. des fois bataille contre l'adversaire, il faut que l'adversaire a, a réagir. Mais il y a une forte délégation des de, de, de peines de peine qui étaient euh, planifiées, même si on a fait pour Mais une forte délégation, nous avons gagné des informations, nous avons préparé en conséquence et puis l'obstacle, c'est comme ça toujours. Ici, on fait le tour, on casse l'obstacle et puis on a acheté le soutien. Il pas de bravo pour ça un parce que les gens qui sont sauté dans l'échec, c'est des héros qui ont à On bat bravo pour eux et tant que ne peut pas le faire, dans l'autre côté de pays, parce que finalement, la mobilisation en Haïti est -il faite pour un permanente. Tant que les revendications, les principales revendications de la population haïtienne ne sont pas satisfaites, il faut que le peuple a toujours sauté dans rue. C'est pour ça que nous menons, nous trouvons, nous attachons à la question de la mobilisation pour permettre le peuple nous sauté dans l'échec. Et nous allons réfléchir, nous avons réfléchir à notre calendrier qui va le gagner, très prochain, dans une conférence de presse, on va annoncé qui l'autre côté, nous allons faire manifestation. Non, ils sont a un militaire, on va se nous sommes dans on va pour arriver sur le passé, on va être dans le cadre, il y a une et il faut pas dire les nous avons grandi à la moto, et que nous Et puis, tout le monde est en train de sortir, nous n'avons pas de sortir, nous avons le goumé, mais nous nous préparons des conséquences. Comment nous sommes-nous là? C'est un bataille pour démocratie, et ça, ça nous qui fait nous, je que les qui démocratique, ne pa démocrate, c'est Si vous ne dans Même si la démocratie a dans impasse, difficile, mais comme vous nous pas entrer dans la démocratie. ne pas entrer dans la démocratie, dans C'est ça que je Mais nous continuons à la population et nous on parle d'activité, de mobilisation et pour nous-mêmes, de mobilisation faite pour permanent. Au CNH, à travers l'action posée pendant le dernier moment, de ça, nous dit que corruption, il n'est pas capable seulement de rentrer dans une seule logique qu'on a dénoncé, mais non seulement nous dénoncé, ou est capable de dénoncer ou de faire monitoring, mais tout, il faut nous capable de question en amont et en aval. Moyen en amont et en aval, ça veut dire non seulement faire plaidoyer les bon autorités, mais tout, nous devons aller voir bon la population, les bon contribuables, parce que pour gagner un corrupteur, il faut gagner un corrompu. Pour gagner un corrompu, il faut gagner un corrupteur. À cette phase, nous-mêmes, nous décidons de question en amont et en aval. Et c'est la grande pre grand première. Nous faisons conférence. ça. Et très bientôt, nous allons avoir l'autre conférence. Nous allons faire encore. Et là, nous sommes comme l'école. Nous avons l'habitude, côté nous-mêmes, de nous dire que nous pas question de corruption dans sens positif. Et l'activité de la FAO contribuer vers l'établissement d'un état de droit en Haïti. la bataille contre la corruption n'est pas facile, mais avec la collaboration de secteur, les et même l'État. Nous avons quand des solutions, puisque nous dit au niveau de l'OCNH, l'organisation de lois pas d'oué, adversaire pour l'État. Et l'État pas d'oué prendre l'organisation de lois comme un comme adversaire. Mais le problème qui y a eu, est, c'est ensemble, nous faisons la radiographie et essayer de proposer des éléments de solutions ensemble et poser des actions concrètes pour permettre de nous réduire. Question insécurité, question kidnapping, question corruption. Parce que la corruption a un impact sur la justice, il y a un impact sur l'économie, il a un impact sur la société en général. En fait, en amont et en aval, si pas de corrompu, pas de corrupteur. Donc, non seulement nous fait monitoring pour nous dénoncer les cas de corruption dans l'administration, mais tout n'a fait plaidoyer, n'a pas fait sensibilisation, n'a pas formation, n'a côté autorité, Mais l'autre bout, nous allons vers la population pour nous sensibiliser sur la nécessité qui gagnent pour ne pas rentrer dans la corruption. Je dis à nous parler sur un corruption sur l'administration publique, nous parler l'impact de la corruption sur la euh, société, mais bientôt. Notre prochaines activité, nous allons garder tout sur la gestion de en matière de corruption. Tant que y a tout qui se passe dans le secteur judiciaire. Là, là, y a là. De, parfois, nous devons gérer preuve yo en administration yo qu'on fait corruption. Combien, combien de drogues l'état d'il pour les gens qui n'ont pas de Et par année, quantité de drogues yo saisi, quantité de drogues saisi, est-ce que l'état d'il a un rapport donc nous-mêmes? Nous ne faire un travail. Ce n'est pas un que nous pouvons aller avec l'État, mais nous devons faire plaidoyer pour montrer que l'État a une nécessité pour appliquer des principes de la bonne gouvernance. Et appliquer les principes de la bonne gouvernance, il a mener Haïti vers la stabilité, vers le progrès. Jésus finit d'être maman perpétuelle Vigne secours. C'est un baptême ça. qui prépare à trois fêtes patronales Notre-Dame perpétuelle secours lancées à Nessa. Sorti 18 pour arriver 27 juin, qui fini là. Il y a diverses activités spirituelles qui prévoient dans l'occasion de ça, qui marquent 140 l'année miracle maladie Tiverola dans Bel Air a 80 à 80 l'année consécration à Haïti avec Notre-Dame Perpétuelle Secours. Jimmy Albert, c'est un membre comité organisateur de l'événement de Nous avons matinée mariale pour nous la prière jusqu'à midi. Et puis à 3 heures dans l'après-midi, nous avons eu un la neuvaine proprement dite. Avec toute qualité, la prière qui l'a dans qui a clôturé avec la messe. Et ça a fait ici là depuis samedi 18 là, nous arrivons dimanche 26. Et jour 27 là lui-même qui c'est gros jour fête perpétuelle ce quoi, eh bien a bien eu belle procession avec maman perpétuelle cap sous chat fleuri bien décoré et n'a rassemblé pour procession devant l'église Christ-Roi. C'est là que tout animateur, chariot, etc. a réuni pour que nous puissions partir en procession avec chat, maman Pépé à devant pour nous descendre sous la lune, pour nous arriver jusqu'ici dans la chapelle perpétuelle pour nous capables faire la messe clôture. Procession, la prière, messe, action de grâce, c'est quelque part activités activité qui prévoit le 4 ça, 27 juin. Rendez-vous en casse fidèle l'Église catholique qui a marché dans divers endroits dans la capitale haïtienne, tant que Pétionville, Bourdon, Canapé Vert et la Trier Dans ce qui concerne l'inquiétude qui gagne par rapport à phénomène insécurité à Captay Banda dans la capitale, responsable au bail garanti, si sécurisé. Maman Marie a obtenu toute petite pour venir ramasser la grâce. Selon Jimmy Albert. Bon, archive nationale là, et puis où montait Simone Marinette là. Depuis pour arriver dans zone, ça là, donc pas de problème du tout. Nous pas besoin de dire que son circuit qui sécurisé, qui n'y a pas de problème sur lui. D'ailleurs, nous tout je ce qu'il a, c'est là, là nous pas passé. C'est là encore une le retourner donc pas de aucun problème sur ça. Maman Marie ouvert Robly, la prétend toute petite lit sans question de Jésus appelé nous. Maman a vu une potence secours nous-mêmes en nous venait pour nous ramasser la grâce dans neuf veines perpétuel secours 2022 qui sont année spéciales Haïti gain pour sortir le gain pour délivrer le gain pour le bel jouer à loin et en faisant ça nous signal que maman les le bail de uniformiser à travers tout... Pays, a, mode de paiement, au niveau des systèmes de gestion. Yu. Donc, matin, c'était un qui c'était en saint -Kamep, journée jeudi à qui c'est son technique de soldation région métropolitaine de Port-au-Prince. Nous couvrons six communes Petionville, Port-au-Prince, Kafou, Tabar, Cité Soleil et Delma. Côté nous gagné en pile client qui a desservi à partir de installations que nous avons tant au niveau de fourrage dans le du de kil tant à partir de réservoir que nous gagnons soit au niveau de kil de sac Delma 19 Silo R120 sous que nous gèner à travers toute zone métropolitaine donc je dis pour nous capables faire un service et pour tout le monde capable sous un même l'idée d'ordre avec l'autre CT qui est au niveau de la et bien, matin, au niveau de la nous réunissons la presse pour nous capables de dire après plusieurs temps avec Digicel via Moncache, et bien, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous, même au niveau de et bien nous connaissons avec réalité PIA aujourd'hui en réalité qui couvri en pile quartier, nous n'avons pas de déplacer, nous n'avons pas de, de prendre un quartier, par exemple, nous avons de Belleville, côté nous n'avons pas d'argent pour y aller payer, et bien, je vous dis, nous venons avec, ok, nouvelle format, le format, ça, ça c'est mon cash, et nous penser que, en tant que directeur du CTMPP c'est une occasion, et bien, pour nous dire, avec la presse qui est là, pour vous n'avons pas de vulgariser ça, parce que, journée vous dis, je vous dis, déplacement facile pour personne moun, mais face avec nouvelle technologie ça qui parle entrer en vogue à partir de lancement à qui de ne pas même qui faire ce directeur via son et représentant donc nous dit avec tout employé qui formation qu'fait digicel là nous parle travail ensemble pour nous capable améliorer le rendement du point de vue financier pour permettre que le système est capable de marcher, parce que pour le système de marcher, il faut que l'eau soit là, parce que l'eau a un Et le ça, lui-même, et surtout avec le carburant qui monte, et bien, il faut que nous arrivions dans une situation pour qu'on rentre. Et le qu'on de rentrer, ça va permettre que nous, même au niveau des cette technique de sa région métropolitaine, nous sommes faire face avec l'exigence, et l'exigence va permettre que nous avons une meilleure gestion et nous devions avoir un CTE qui vraiment prospère. Mais c'est à partir de tout suite à nous faire, ensemble avec la direction générale du NEPA, direction OEPA ouest qui permet que les nous soit capables de nous faire lancer. Si vous parlez de Théodore Pradley, qui est un cadre de DNEPA, détaillé pour le public toutes les stratégies que vous capable utiliser pour payer du NEPA à travers le service Moncache. Le monde qui ont enregistré dans mon cache, y a un compte mon cache actif. a a besoin pour mettre des sous le compte mon cash. Il y a plusieurs façons de mettre un sur le compte de mon cash. Il y a ka un agent, un agent mon cash. Et actuellement, nous avons plus de 5,000 agents et 5,900, presque 6,000 agents actifs dans tout département pays. Et spécialement Especialement dans la zone métropolitaine, nous avons plus de 2,000 agents actifs. Donc, du coup, pour la zone métropolitaine, il est facile pour les gens agent de mon cash pour capable de mettre un agent. Il y a agent, il dit à que je vais faire un dépôt sur le compte de présenter les Il présente numéro de téléphone. Ni, agent, agent initié transaction. Et puis de là étant, il recevait un code, confirmation sur téléphone qui confirme dépôt. Automatiquement, il confirme dépôt. Kobla a allé sur le compte, sur sous compte, sur portefeuille mobile client. les cobla on dit que il peut payer dîner pas. Mon cash a presque quatre façons pour le monde payer dîner pas. Il capable télécharger l'application de mon cash. Je que nous pas si disponible sur la plateforme. Android avec Apple, monde qui gen iPhone ou bien n'importe quel téléphone Android, capable de l'application et pour la suite, fait paiement. Moun n'a capable tout payer avec code coup mon cash qui c'est étoile 202 dièse. L'op prend téléphone on fait étoile 202 dièse. La bon menu, bon prête téléphone main pour m'essayer faire avec nous. Si on moun vle essayer capable de faire le même moment avec tout. Ou prête téléphone on fait étoile 202 dièse. Ou vous allez aller. L'offine vous avez l'abdou, la bienvenue dans mon cash, bien sûr, son inscrit déjà. Vous avez l'argent, paiement, plan Digicel, compte PAM, etc. Ou fait choix 3 qui se paiement. C'est payé ou pour paye. le payer. L'offine fait choix 3 paiement. Ou fait choix 4 qui se payer Bordeaux Et puis, on fait choix 4 qui se payer Bordeaux Vous voyez l'aller Ou elle la n'a pas payé Vous Dinepa, DGI, etc. Ou fait choix 2 qui se DINEPA. pas. L'on fait choix de dîner pas, automatiquement, on peut tout CTE qui peut payer. haïtien Wanamet, Mirbalet, Kai, Port de Paix, Jacmel, Jérémy, Bouquet et pour finir, CTE-RMPP. Qui c'est choix neuf, on fait CTE-RMPP, ou va aller. Après ça, on demande un numéro compte client. numéro compte client, c'est numéro de dîner pas qui identifie comme client. Donc, on va mettre, est-ce qu'on a un numéro de client là? ou bien m'a, ma testé n'importe. Mettez un numéro de téléphone, par exemple, parce que, kwe, numéro client, que li mette li. Étant, un numéro de client, c'est six chiffres que liés. Vous mettez li. De là, vous mettez numéro de client, vous voyez Et puis, mon cachet, mon qui quantité de COB vous voulez payer, c'était EAMPPA. Vous mettez quantité de COB on dit 2000 gouttes, par exemple, vous voyez l'aller. Là, vous décidez de payer compte client, vous mettez numéro de référence compte client que vous mettez là, c'était EAMPPA, 2000 gouttes. Mettez le code secret pour confirmer. Vous mettez code secret. Automatiquement, vous faites paiement. L'abdou, merci le fait que vous payez, c'était MPP, vous avez 10 transactions. Automatiquement, vous ne recevez pas recevoir paiement. Et puis, vu que vous avez une intégration qui fait en deux plateformes, mon cash recevoir le paiement pour ne pas pas au courant, même moment que tel client paye. Donc, qui fait une mise à jour automatique de compte client qui vient à jour, qui s'il s'est gagné dette 2000 gouttes seulement, automatiquement il va gagner de 2000 gouttes. Voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, dire à mes amis pour pour qu'on ne pas abonné à la chaîne. et puis, pas oublier, ben bah non, petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine